Bonjour et bienvenue sur la chaîne des gens qui mettent en application ce qui leur semble utile. Le secret d'aujourd'hui, c'est comment faire une journée détente, détox, pour vous rebooster lorsqu'on se sent fatigué, qu'on a du mal à dormir, qu'on se sent lourd, une mauvaise digestion, un peu déprimé. Toutes les occasions sont bonnes pour se faire du bien et se sentir un peu plus léger. Et comme je n'ai pas trouvé de vidéo qui me semblait complète sur le sujet, alors je l'ai faite pour vous. Suivez le guide alors le but de cette journée, c'est de se nettoyer, de détoxifier. À quel moment faire cette journée détox Ça peut être un jour calme, un jour de vacances, un dimanche si vous êtes au repos, mais ça peut être aussi un jour de la semaine parce que vous ne serez pas fatigué, ça ne prend quasiment pas de temps. Précisons. D'abord, prenons une feuille de papier, soit mettez en pause tout de suite, soit regardez toute la vidéo complète une première fois pour le faire lors d'un second visionnage. Tout simplement, une feuille, un stylo, sur le côté, vous mettez tout en haut lever puis petit déjeuner, au milieu déjeuner, puis relax, on verra, et tout à la fin, dîner, puis coucher. Sur l'autre côté, vous mettez trois gros modules, un, c'est la salle de bain, deux, la séance de yoga, trois, votre cardio, on verra ça précisément plus tard, ces trois parties-là, sont modulables suivant vos préférences à différents moments de votre journée. La première chose à faire le matin quand on se réveille, tout de suite, c'est laisser glisser le passé. Comment a été ma nuit Des cauchemars peut-être Des souvenirs agités, plus ou moins bien dormi J'apprends à laisser glisser. Deux, je me concentre sur ce qui est en train de se passer, la température de ma chambre et ma position. Trois, je programme ma journée, c'est une partie très très importante de la réussite de ma journée. Je peux dire ou penser une ou plusieurs fois un mot important pour moi, paix, force, sagesse, joie, quelque chose qui va me programmer positivement pour le reste de ma journée. Mais juste ensuite, la deuxième chose que je fais dans ma journée, après le lever, c'est aller boire un grand verre d'eau. Juste avant de prendre mon grand verre d'eau, je prends une gorgée d'eau que je fais tourner plusieurs fois dans ma bouche pour me rincer la bouche que évidemment je recrache et ensuite je vais profiter du fait que ma bouche est propre et humide pour aussi nettoyer ma langue. En yoga, c'est très important pour la santé. Il existe des techniques, où on le fait avec un appareil pour racler un petit peu la langue, mais je vais vous donner une astuce, c'est beaucoup plus simple et vous avez le droit de vous bouquer de moi avant de le faire vous-même, c'est de sortir plusieurs fois la langue et de la re-rentrer en la raclant tout simplement avec vos dents. Reprendre un peu d'eau, recracher, la bouche et la langue sont propres. Ensuite, c'est votre grand verre d'eau. Prenez le plus grand verre que vous ayez à la maison. Et pour moi, c'est l'occasion de démarrer mon hydratation de la journée. Je vous conseille, en plus de ce verre d'eau, d'avoir une bouteille ou une carafe d'un litre et demi qui doit faire toute votre journée. Donc comprenez-nous bien, le grand verre plus un litre et demi. Et croyez-moi, c'est le minimum. À cette occasion de mon grand verre d'eau, j'en profite pour ajouter une plante. Qui n'a pas un besoin Mauvaise circulation, cure de printemps, mauvaise digestion Tous les matins de la semaine, et en général 6 jours sur 7, avec mon grand verre d'eau, je prends une plante, en gélules, en poudre, un peu comme ça me chante, en ampoule. Vous choisirez la vôtre. En tout cas, je vous le conseille fortement. Alors maintenant, je ne sais pas à quel moment vous choisissez d'aller soit à la salle de bain, soit faire votre yoga, soit faire votre cardio. Imaginons que ce soit le passage à la salle de bain. Trois choses sont essentielles en yoga à l'occasion de la douche. C'est utiliser le chaud mais aussi le frais. Je ne dis pas le froid parce que je sais que ça fait peur à certains. Mais en particulier mesdames, si vous vous plaignez de la mauvaise circulation du sang, juste après la douche chaude, c'est l'occasion de faire une douche fraîche au moins sur le bas des jambes. Et puis pour les purs et durs, pourquoi pas la douche froide complète. Je vous assure qu'après ça, la vie vous semble tellement plus douce. Ensuite, il faut profiter et de la chaleur, avant de faire le froid bien sûr, et du savon pour masser le corps. Il y a toujours une partie du corps qui a besoin d'être massée. Et si on ne sait pas par quoi commencer, évidemment, les trapèzes et les reins. Ou peut-être une épaule ou un genou qui font mal. Et enfin au yoga, c'est l'occasion de nettoyer le nez. Il existe en yoga une technique, je vous mets le nom ici, pour nettoyer le nez, qui consiste à mettre de l'eau tiède, salée dans un bol, l'aspirer par le nez. Si on ne veut pas passer par là, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, c'est le spray nasal qu'on trouve dans toutes les parapharmacies. Et ça, ça va bien nettoyer mes sinus, que j'ai ou pas un rhume qui se présente. C'est une bonne hygiène de santé. Ensuite, bien sûr, arrive la séance de yoga. suivant notre ordre habituel les postures. Bien sûr, si on a le temps, l'idéal, ce serait de faire au moins deux salutations au soleil, vous la retrouverez ici. Une position inversée, si c'est la chandelle, vous la retrouverez là. Et une torsion à droite et à gauche, vous avez la torsion assise ici. Mais si je n'avais le temps de faire qu'une posture, sans hésiter une seconde, ce serait la chandelle. Ensuite, il y a la respiration. Pour la respiration, bien sûr, vous avez la respiration ujjayi, contrôlée, de base, que vous allez retrouver ici, ou la respiration en cohérence cardiaque, que vous allez trouver là également. Ensuite, il y a nos cinq sens. En yoga, on considère qu'il faut essayer de les apaiser. Réduire nos sollicitations visuelles, la télé, les vidéos, on réduit un petit peu. Réduire nos sollicitations sonores, pas besoin de mettre la musique ni trop forte, ni en permanence. Réduire notre addiction au chaud tout le temps, que du chaud, les douches par exemple. Réduire l'utilisation des odeurs, artificielles en particulier, dont on ne sait jamais si elles sont toxiques ou pas. Et pour le goût, bah réduire notre consommation du sucre et du gras, qui est certes très bon pour la langue, un peu moins pour la santé, mais on en reparle juste après. Ensuite, nous avons notre concentration. Observer nos émotions et leur demander de s'apaiser, observer nos pensées, et leur demander de s'apaiser. Vous allez me dire, c'est facile de dire demander de s'apaiser, mais essayer et réessayer, le fait de demander à soi-même, à son intérieur de s'apaiser, c'est le début, c'est le doigt dans le bon engrenage. Et enfin, et c'est l'étape la plus importante du yoga, ce qu'on appelle la méditation, mais qui revient plus simplement à reposer son cerveau c'est-à-dire ne rien faire de particulier, ou du moins rien d'autre que de se connecter à l'instant présent, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer. Autre occasion de faire de courtes méditations dans la journée, je vous en ai déjà parlé, c'est sur son téléphone portable de mettre au moins un ou plus rappel dans la journée, une petite sonnerie douce qui vous rappelle de vous centrer, de vous apaiser. C'est un moyen de détoxifier le cerveau. Mais combien de temps consacrer à chacune de ces choses Les positions, la respiration, la méditation Je suis de ceux qui sont minimalistes, au bon sens du terme. Commencez par une minute chaque chose. Vous me direz une minute, il ne se passe à rien. Ben, je vous garantis, mettez un chronomètre, fermez les yeux pendant une minute et vous verrez à quel point ça va vous sembler long et ça va vous faire du bien. Commencez donc par une minute chacune de ces étapes, en tout cas celles qui vous feront du bien. Bien, je suppose qu'à un moment ou un autre, vous allez prendre votre petit déjeuner quand même. S'il y avait un mot important sur votre petit déjeuner, on reparle de l'alimentation juste après, ce serait la variété. Variez votre petit déjeuner. Si vous oubliez fruits ou légumes dans votre petit déjeuner, vous oubliez une des choses les plus importantes de l'alimentation. Allez on va parler du cardio puis du midi. Juste avant ça si vous n'avez pas encore reçu mon guide yoga clé anti stress où je vous donne tous mes secrets pour vivre pleinement heureux grâce au yoga vous pouvez tout simplement le télécharger dans la description qui est juste au-dessous de cette vidéo et je vous l'envoie volontiers par mail aussitôt. Allez faites partie des gens qui mettent en application et on continue. Le cardio, vous avez ma vidéo ici qui vous rappelle à quel point c'est important au moins de marcher, au moins une demi-heure par jour, tous les jours. Et arrive le midi, je ne parlerai pas encore trop de l'alimentation tout de suite. Par contre, après le repas du midi, les animaux, certains font la sieste, même si vous ne dormez pas, même si vous ne vous allongez pas, c'est important en milieu de journée d'avoir un moment de relaxation, même très court, même une minute. Vous verrez le bien-être que ça va vous apporter pour le corps et pour la tour de contrôle. Pour les choix de votre relaxation, vous avez mes vidéos sur la relaxation qui apparaissent ici. Allez, parlons du dîner et de l'alimentation. Un des repas dans votre journée où je préférerais dire le midi ou le soir, de préférence le soir si vous pouvez, alléger votre repas. Si vous ne pouvez pas alléger votre repas du soir parce que vous êtes invité ou vous invitez, essayez d'alléger celui du midi. Mais alléger ça veut dire quoi Pas de sucre ou peu de sucre pour ceux qui sont accros, moins de gras, moins de sel, un peu moins de quantité, on sait qu'on mange trop, et davantage mâché. Vous avez les clés, elles sont aussi simples qu'efficaces et bien sûr après le dîner on oublie souvent que se laver les dents c'est aussi se brosser et tonifier ses gencives et comme on l'a fait le matin à nouveau nettoyer la langue et vous moquez bien de moi. Arrive l'heure du coucher, d'abord essayez de se coucher ne serait-ce qu'un quart d'heure plus tôt ou plus bien sûr. La plupart d'entre nous quand on nous pose la question avouons ou nous coucher trop tard ou manquer de sommeil. Alors la solution est simple. Et ça va vous sembler familier parce que c'est comme ça qu'on a commencé la journée. Comment s'est passée ma journée Le passé. Et on laisse glisser la journée. 2 le présent. Comment est la pièce Quelle est la température Le contact des draps. 3 je programme ma nuit. Je dis ou je pense les mots qui vont influencer ma nuit. P détente, je me relaxe, ça peut être une formule à la méthode Coué, un peu comme un mantra. Voilà, notre journée est légère, belle et complète. Mais attendez, j'ai un bonus, et mon bonus, c'est rire. Une journée sans rire est une journée perdue. Rire est un merveilleux détoxifiant pour la tour de contrôle. Cherchez le contact des gens qui rient et font rire, lisez des livres, regardez des vidéos, des choses qui vraiment vous font rire et vous font du bien. Mais attendez, ne nous arrêtons pas là. En yoga, tout ce dont on vient de parler s'appelle dhinacharya. Peu importe la prononciation, vous l'avez ici. Parce que vous le voyez, c'est plus une hygiène de vie qu'une journée exceptionnellement dure et contraignante. Alors le yogi dit, pourquoi ne pas le faire tous les jours Au moins 6 jours sur 7, pourquoi pas en tout cas, commencez par un jour, et si ça vous fait du bien, répétez-le. Ce sera moins de stress, plus de beauté extérieure et intérieure, une meilleure santé, moi je ne crache pas dessus. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo un peu longue jusqu'ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez des facilités ou des difficultés à mettre dans tout ce long programme. Bien sûr, abonnez-vous, c'est ici je crois. Par contre, attendez la phrase inspirante, elle sera ici à ma place d'autres vidéos qui seront là allez on se retrouve tout de suite Chut.